En compagnie de Gecko pour la suite du play sur Path of Exile, Acte 4, The Awakening. Et on est dans le belly of the beast. On est en, est en direct des, des boyeux. <rire> en direct on des boyeux de la bête. Mère cher Thierry, euh, nous pouvons vous dire euh, que partout il y a des organes en de décomposition, hein. il y a un peu de puce sur le côté. Vous êtes rentrer dans un espèce d'orifice que je ne nommerai et <rire> <n 'essaierai rire> pas, pas et n'essaierai pas de point. qualifier. Ah, donc on rentre pas à cet endroit-là encore. D'accord, oui, c'est vrai. Après, en plus, tu me l'avais ouais. déjà dit tout à l'heure. oui voilà, exactement. <rire> bon, du coup, on espère que ça vous plaît, les petites vidéos et tout. Ouais, en tout cas, que ça nous, ça nous plaît. Comme... Oui, la ouais, suite, coup, euh... en... Ensemble, c'est drôle. Quoi. Bah, c'est toujours plus drôle hein, quand on joue à plusieurs. Ouais, mais je me, refais, je me reverrais quand même pas faire un build. Avant ah, on a joué les autres... Les, les, les autres. Ouais bah ça j'imagine, ouais, parce qu'au final tu dois le pex tout seul, etc. Enfin je ouais, suis ouais, pas ouais, hyper à ouais, la ouais, fois. Ouais, ça me plaît, tu vois, parce que si je me fais chier à Oui, des... oui, oui. <rire> Je suis complètement d'accord. Par contre d'ailleurs, je sais pas si t'as vu les, les, les saloperies là, tu sais avant c'était des trucs en sang, là mais maintenant c'est des trucs en caca. <rire> je, sais, je sais pas de quoi tu parles, mais on va dire que oui. <rire> mais attends, je te montrerai si on en revoit. tu sais les mobs qui sortent du sol et... et des espèces de trucs sanglants normalement. Euh, où est-ce possible? Espèce de gelée de ah oui, mais euh, des gelées en caca. Il y en a dans d'autres dans hack non? Ah bah regarde, il y en a là! Regarde. Ah oui, oui, oui c'est ouais. exactement ce à quoi je pensais. Oui. Qu sont en En, de, ouais. Ouais, ouais. en caca. D'ailleurs, oui, entre deux, si vous avez remarqué, j'ai mis un, un ah, bah multi-projectile pour taper en away. Attends, par contre, je vais changer de, de sort du coup. Ah, euh. Sortir? Tu oui peux pas sortir? Bon, alors je te laisse galérer deux minutes. J'en ai pour une petite seconde. On va mettre Faster ah, Attack elle pour mono cible. Ouais, bah, quand elle tu veux. Bon, là on est dans l'arène de Chavron. Ah, c'est pas vraiment des vrais mini-boss, oh, D'accord, si je la touche pas, ça peut pas faire dégâts. Euh, ça, des gars. Oui, non, t'inquiète, ça j'avais cru comprendre euh, par moi-même. C'est corps corps, ouais. de... ce de... des vrais est boss tout court. Elle renvoie des dégâts, euh, non? Je ne pense pas. Euh, moi non, si. Hein. D'accord, non, parce que j'avais pris cher en tapant de dessus. Patine, ça fait mal. Ouais, je kiffe mon petit, mon petit sort de TP là pour mettre à l'abri, il est plutôt, plutôt pas mal. Bah ouais, stylé, oh putain, hein. ça rase La boulette là qu'elle envoie, elle est, <rire> <rire> est qui <rire> c'était le coup sur le coup de l'émotion. <rire> je m'attendais pas à prendre Et aussi, aussi cher. Euh... Oui, j'ai ramassé l'objet vert. C'était quoi comme organe celui-là euh... D'accord. <rire> je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. C'est bon, ça. En gros, on doit ramasser 4 organes pas. Euh, du boss final pour dire de pouvoir ouvrir la porte. Allez, oui. Ah, les entrailles, Ah tu t'as récupéré ses entrailles, c'est chouette. Oui, d'accord. Vais... Par contre, je vais rechanger de sort parce que là, certes, c'est fort, ah, oui, oui. mais en avouer, c'est plus fort. va bah, C'est plus très fort. Ah. T'es parti par où mais je suis les corps. Ah voilà, tu es là. Je suis les corps. Du coup, je sais pas si tu l'as précisé, je t'ai pas écouté au début comme d'habitude. Euh, on va essayer de terminer l'acte 4 dans cette vidéo. On va voir en fonction de comment est-ce qu'on avance, etc. Du temps que ça nous prendra. Euh, D'après Zell, euh, que c'est complètement possible. Donc euh, voilà, on va sur plaise, on va finir ça vite. fait. Putain, je tra Ah oui, non, ouais, non. Euh, J'ai pas d'anti... Euh... J'ai pas dans des trucs comme ça. Tu peux pas me raise <rire> Je peux pas raise euh, Ah putain, non c'est pas tu ça. Tu as pris un bleeding Ouais, j'ai pas de remove bleeding. Ah, attends, euh, re, re, re... Ouais re, je vais aller euh, voir. aller. en marre. ville et je te, je te fais un TP, je t'attends. Au pire on fait une petite coupure de la vidéo et... Non non, j'en je je ai, je ai pour deux secondes. ai pour 2 secondes C'est quoi qu'il faut changer déjà C'est une potion et tu prends avec un ordre d'altération. Ah, altération c'est ça. Altération, ouais je prends de ça. Non, ah, je viens de voir que j'en ai pas non plus. Ouais, c'est euh... ouais tu vois, t'as un building t'es bah, mort instant, quoi. Oui, bon, pas, pas instant, mais bon tel état. Enfin, tu... si. Du coup, je vais m'en faire une aussi. là, voilà, j'en ai pas en de deux maisons. Voilà, remove bleeding, c'est bon, c'est parti. Ok, bah prends mon TP, et je te rejoins oh, après, ouais, juste après, une fois que c'est fait de mon côté aussi. Je continue continuer à avancer un petit peu, je vais dire, tu fais quelques mams Oui, oui, je t'en prie, si On moi, a... juste, euh, si on arrive, c'est un oui, oui. autre Du coup, je suis parti, on aura plus de mauvaises blagues. <rire> Sur le Remove Bleeding, je viens de remarquer un truc sur iShot euh, ah, Dis-moi oui, dis oui, si je me trompe ou pas, oui, oui, oui. mais quand ça oui. touche quelqu'un, euh, je suis devant un nouveau bassin. Quand ça touche un monstre, oui. tu as un espèce d'éclat en cône qui se fait derrière non Exactement Et qui, euh, en qui en fait des dégâts aux gens qui sont derrière. Oh, d'accord ouais. Mais j'ai vu ça, je trouvais ça plutôt pas mal, j'étais pas sûr mmh. de, de son effet, attends je vais re-changer ah, de... Cette zone. Euh... La 2, cette zone, tu, vois, tu la vois d'ici, rentre pas dedans, tu vois il y a 3, oh, un cercle mauve, un cercle vert, un cercle rouge. En fait, en gros, chaque cercle correspond à une curse que tu auras sur toi. Donc, nice. Une curse qui va te faire plus de dégâts, une curse qui va te ralentir. Ma deuxième potion qui... elle remove les curse. Euh, ouais, mais ça, ça a rien parce que ça. Oui, c'est bien, cercle. ouais, c'est sais... bien. Et en fait, en gros, il y a un truc tout con, cool, c'est te mets pas au milieu des trois cercles, parce que ce moment, tu prends les trois curse sur la gueule. D'accord, d'accord. Ça, c'est pas pratique. En gros, il faut la qualité donc je ne sais plus quelle serre, mais on, je te dirais ça une fois qu'on est à l'intérieur. Oui, on oui, va. Okay, ouais. Alors, ici, c'est temporal change, ouais, ici. Et on est en euh... Zone move. Ah, par contre, là, je me prends les trois. Ça c'est euh... Elle me fait penser à un boss de WoW encore Donc tu vois cette curse ici elle te ralentit mais les autres elles sont bien pires. Si c'est la... Putain comment elle s'appelle déjà Tu la connais même Tozet, ce boss sur La grosse dégueulasse du donjon... Euh... Putain Ah oh, je me rappelle plus Non... Désolas, je dis pas de bêtises. Dédalasse Non Désolas. Désolas. Oui... Y'en a une comme ça. Oh, tristesse. Trop longtemps que je peux jouer. Non, mais j'aime pas quand tu m'en fais ça sur la gueule. Et comment est-ce qu'on régène ces potions déjà J'ai plus de potions là. Ah bah, tu dans le cul, soit tu fais un TP en ville, soit tu la tues. D'accord, voilà va Oui, mais bien sûr. Beaucoup trop fort. Attends, c'est quoi ici l'organe Les poumons. C'est possible Ils sont noirs oui, d'ailleurs. Hein. On dirait que c'est un, un fumeur <rire> Malakai, non Ah écoute, je ne sais euh, pas. Voilà, ils sont noirs... Euh, Noir. Après, je me dirais aussi que si le mec a plus de poumons depuis quelques temps, tu sais, des poumons, après un moment, il faut ce qu il y ouais, a je qu'il... Ouais, je pense, pense oui, je pense aussi, Rien. Oui. Après, comme, comme toujours, s'il y a quelqu'un parmi vous qui est en biologie appliquée sur les créatures et, et mobs spéciaux de Path of Exile, qui nous... Oui, <rire> C'est là que euh... tu tombes sur un spécialiste du lore et qui t'explique... <rire> oui que... <rire> alors, voilà donc... Euh... Déjà vous vous trompez, 1, 2, 1, ce que vous dites c'est de la merde <rire> Je suis complètement d'accord déjà mais... <rire> Et Je me suis trompé, il n'y a pas 4 boss mais il y en a 3, 3 mini boss, tu... ensuite on peut rentrer Tu t'as t'es trompé Je m'attends à trompé Tu m'as t'es trompé euh, bah, 3 seulement Et Du coup on est vraiment bientôt à la fin Ouais après il y a le, le, le gros boss, mais voilà, le gros boss il, il est un peu long tu Il faudra sûrement faire des bacs en ville, etc., pour, histoire de sortent pas mourir A ce fait. point là Ouais Genre par rapport au boss de l'acte 3 bah, tu vois le boss ah, Dominus, Dominus ouais. Tu vois, tu vois Dominus, Dominus, une petite fille. C'est oh, genre euh, une petite pute, côté. c'est. Hein, Dominus, euh, il... imagine Malakai, il regarde Dominus, il fait. bitch. <rire> il lui défonce sa gueule comme ça. D'accord. Ah, il pique que c'est fini. C'est pas très rassurant. Hein. Non, en effet. Il faut surtout <rire> en fait, ah, euh, ils l'ont nerf enfin, beaucoup de fois depuis euh, la sortie, mais quand on mmh. est arrivé euh, sur la sortie d'acte 4 euh, avec ma copine, on est arrivé sur le boss, on a pleuré plusieurs fois, beaucoup de fois. Et, on, et, et encore niveau, après, après juste, avant, juste avant, tu vois, ça, ça allait, parce que tous les boss, on les a passés tranquilles, on a arriver à l'acte 3, on l'a défoncé et tout. On ouais, est arrivé je sur le dernier, on en... s'est fait... Mmh, deux fois Moi ouais, ici, petite zone de boss, en gros lui, là j'ai des, des bombinettes au sol, tu marches pas dessus, t'es tranquille. Oui. D'accord. Oh. Ça va, il prend cher quand même mon monos celui-là. Et en fait, il, prend... enfin, il fait beaucoup plus de dégâts au niveau je, je de la hein. Là, c'est des dégâts ouais. de, de poison. Ça veut pas que je mette derrière lui ce connard. Oh le vilain. Mais putain, mais t'en avais pas de bombe à cet endroit là. Il triche Mais c'est clair. Ah non, d'accord. Donc il y a ses bombes et puis il y a un sort qui caste. Je ah, oui, peux oui, pas oui. esquiver, j'ai l'impression. Oh, oh ça va, easy. Et là, c'est le cœur. Bah okay. non Ah ouais, tiens <rire> oh, oh, C'est pas. Pour de vrai nice. Oui Bon c'est un item level 16 Ouais c'est un peu triste non Bon il est chouette pour le level up il semblerait D'accord Bah tant mieux Alors oui, attends, euh... Attends, on juste regarder à quoi il ressemble Alors ça... Ouais, ça. C'est vrai que je ne peux pas zoomer du, du, Ouais tu, ça tu, va C'est une, une hachette en flammes C'est plutôt pas mal hein oui, c'est joli. Bon Après, je préfère mon gros marteau, mais... Oh, votre bon, transmutation. Ok, on peut retourner vers la petite euh, mademoiselle. petite demoiselle qui est juste à côté, d'ailleurs, non Théorie euh, Non, en fait, ouais. pas du tout. Hein. Suivre la route, puis tourner à gauche, puis tourner à droite. Puis prendre dans l'autre sens, bien. etc. <rire> Faites demi-tour. Vous êtes arrivé à destination. Ah non, ah, mais tu coupes plus que moi, tu triches <rire> mais un portail, quand t'arrives au bout, je t'ai pas envie. Mais non, <rire> pas, je vais faire un portail et je je puis je vais prendre <rire> ton portail, tu sais J'aime pas si c'est possible. Du coup, là, c'est le boss direct. Ya. Yeah. C'est directement le boss, donc je je, je, je, je, je change pas euh, le créateur multiprojectile Je me remets en place euh, de si, si, tu peux changer la Ouais, tu mets Faster Attack et tu retires regrettablement. D'accord, d'accord. En fait, je l'avais remis après le boss ici parce que je me dis qu'il y avait peut-être d'autres maps, tout ça. Voilà. Vous voulez pas l'invoquer ton golem après ça Oui, j'ai oublié à chaque fois. Y'a Rally Garde. Ouais, ouais, ouais. Mais attends, je vais faire juste un back en ville pour récupérer toute la mana de mes, de mes potions. Ah, ok, bah je vais faire pas. Ah bah y'a. Oh ah, putain, j'ai coupé du même. Au pire, hein. Enfin... <rire> <rire> ouais, mais c'est pas grave, c'est plus facile. Euh... Voilà. J'ai pas bougé comme ça, tu vois. Allez, go. ouais oh, d'accord, alors on est vraiment dans son derrière. Genre euh... C'est dégueulasse. Ouais Oh, il est joli. ENJOY Déponce-le Bon, tant que la tante, euh, Pity est en mode euh, sympa avec nous, elle pète son bouclier et ça nous permet de lui faire des dégâts. Euh, fais gaffe ah. quand il repote comme ça, il fait super mal. D'accord. Par contre, okay. après certains certain moment, il va reprendre possession de Pity, il va falloir défoncer Pity avec lui sur le dos en plus. D'accord. Ah, j'aurais dû coucher voilà, Là, il tombe vite, mais il y a euh. Hey, pluie dans le gigot. Non mais chez oh, les... les petits euh, les petits petit m'attaquent. qui peux plus toucher maintenant, l'autre. D'accord. Aïe. Et là elle est en mode méchant de pitié comme dans. Comme tout okay, à exactement. Ah les tentacules, entaï, ça D'accord, moi je suis en mode concentration. Hein. vas Allez, on se retourne sur lui bon, Ça va, c'est faisable. C'est que la première forme hein. Ah oh, non sérieux Ah oui, oui oui Bon. Quand tu dis bac en ville, ça veut dire qu'on va Mourir. Peut-être. <rire> Mais tu verras sa deuxième forme qui est pire. D'accord. C'est -ce pas de ça! Hein ouais, ça va, ça va. En fait, c'est euh. Bien, merci, les gars, ça va être. Ok, piti, piti. Moi, je suis en train de Oh, calme-toi, le loup. <rire> dedans toi, dedans toi. Je t'avoue que je suis en train d'essayer de... de récupérer mes potions. Euh... Et on fera un bac en vide juste après. Non, on on va, ça plane. va, ça va, euh, je suis en full potion là. J'ai tué ces petits sbires, du coup, euh... nice. Ouch Eh eh, ça fait mal! Embrace, Embrace the future! À 50% il passe en surface oh ou faut le tuer à 100% là-bas Genre maintenant. Ah Ah, oui, d'accord Elle est morte Ah oui, ah, bah, alors, tu... elle est en train de mourir là. Un truc planté en plein milieu de son ventre donc euh, en général. Euh... <rire> en général c'est pas possible bon Ouais, c'est ça quand même Son pronostic vital n'est pas engagé <rire> pour le coup. <rire> Vas-y, viens, on y va, genre, on n'a pas peur. Enfin, on y si, va, va. Blackheart ouais, You ready Ouais, je suis parti. Let's Let's do it. En fait, non, je t'attends. Just... Mais... Do it. En gros, tu vois, il y a trois coeurs autour de lui. Non, ouais. oui, oui, oui. En gros, il va falloir de DPS à chaque fois. Il va prendre ensuite un shield à partir d'un coeur. Faudra dépasser le coeur. Exactement. D'accord, on attendra qu'il fait, il fait coupé, le même sort. Ah, sauf que la zone est beaucoup plus petite. Du coup, c'est un peu plus galère. Oui, exactement, à... c'est assez horrible. Est-ce qu'il fait pop des ads à un moment ou pas Oui. D'accord, nice. Fais gaffe aux grosses marques rouge que tu vois au sol ici. Tu vois, si tu marches dessus, boum, ça fait mal. Oui, oui, d'accord. Tu me diras quand il y a des aides qui peuvent Je crois que je pourrais gêner mes potions. Un cœur D'accord, attends, attends. Je vais déjà essayer d'esquiver ces saloperies. Ça te dérange pas. Il y, a des, il y a des aides qui arrivent, je pense. Oh, ça merde. Oui, oui, ça va, ça va spawn, en fait, euh, méchamment. Et puis, on va progresser dans le, dans le combat, puis ça va spawn. Et comme tu vois, il a récupéré toute sa vie au passage. Comme, et c'est blague Ah bah non. Tu tu quand Bah, une fois que tu tué tous les cœurs et qu'il peut plus pro j'essaie de me positionner pour trouver le meilleur endroit possible sans prendre de dégâts mais c'est chaud il y a pas vraiment de safe spot j'ai l'impression non surtout qu'il y allez, fais gaffe aussi aux espèces de trucs rouges au sol comme tu peux voir là ouais j'ai vois j'ai vois. c'est super mal là, si tu restes dedans d'accord en, oui, en gros sur moi. Oh, bah parce que moi je me barre en fait je dépêche les autres le mec il dépêche <rire> les Ah oh non ah vois le problème en fait et un truc que beaucoup de joueurs joueurs ont dit c'est que c'est de la merde c'est qu'en fait la zone est tellement petite et qu'il y a tellement de trucs à esquiver au sol t'es obligé de t'en prendre Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais euh. je suis pas ta Putain, mais bah là on est en normal, hein. Imaginons Mercedes, qu'on a un seul truc possible te retirer la moitié de ta vie à chaque fois. Ouais, c'est Et ne le pas au deuxième coeur. Oh, ça merde. Voilà Putain, le TP. C'est relou. Ok, j'en ai marre, mais attends, si je fais que des je, peux... je pourrais faire que des les AD en vrai. Euh, si tu veux, je peux m'occuper du bon, de le enfin, c'est mais... l'inverse qu'il faudrait faire Je pense que j'ai plus d'épée en mono, non Non, je suis à 1500. Hop ah, put... Avec Master Attack, je suis à 1500 aussi. Ça. Oh, nice Deuxième cœur. Attends. T'es déjà sur le coeur hein Il a pas envie de bouger, là ben, C'est oui, ça me Tu peux dessus, moi, je le vois pas. il est là, tout Et du 2 Plus qu'un Et maintenant il y aura encore plus, Simon Comment, peux... Comment il peut y avoir plus de mains <rire> J'aurais dû changer, j'aurais dû mettre... Cabernet euh... ah, t'inquiète, t'inquiète, je gère. J'aurais dû remettre multi-projectile pour lui et Cleanlad. Bah, Pierre, fais-le rapidement. Non. Mais <rire> <rire> pas confiance <rire> Gentiment, non. <rire> euh, tiens, dis-moi l'avance, quand on l'aura tué, il y a que votre musique à la fin Comme à la fin de l'acte 3 ou pas Euh non. D'accord, parce que peut-être ça avait fait le gars la dernière vidéo. Euh... Ouais. Enfin, donc, euh... Oh, ça va, les trucs qui se. Oh putain, ils spawnent sur moi, mon pote oh, Je suis courantement. Oui pas de mana euh, De vie, pardon. Je suis les sbires. Je suis les sbires, ce que ah, je, je suis en train de faire Tu veux que je les mets le life et euh, tu les mets juste en Non, non, c'est bon, c'est bon. En groupe, quand tu tues des sbires, ça me donne des stacks de, ah, de potions aussi. Ah, ouais, d'accord. Hop, puissant. esquive des zones Hop, hop, hop j'ai dit que je, je, je, dis, je vais mettre en mode un petit peu parce que sinon il va prendre 8 ans à mourir. C'est comme ça jusqu'à la fin Ou il a encore un truc après Non, non, c'est aura le le troisième cœur. Ah écoute, heureusement, après c'est qu'un boss d'action de, de, RPG. Hein. Il se manque quand même. Troisième cœur. T'imagines que c'est le boss de l'acte 4, quand il y aura l'acte 5, 6 7. <rire> ça sera assez fun. Aïe Ça va, y prendre ultra la 60. C'est quoi ces zones-là je, je ah oui, c'est que... les derniers trucs qu'on pop. Reste pas à, à, à, à côté, faut pas que ça ça touche, ça fait mal. Oui, je. je vais Mais comprendre. en gros, tout fait mal, hein. Fait <rire> oui, j'avais cru comprendre aussi. T'es ah. dans ta cul, ne me toucheront pas. Que chez nous. La concentration, la concentration. Ah, Ça va. Il esquive tout. L'ingénie du dribble. Moi ça va, je commence à m'en sortir là. Mais mais si, il est pas parfait, il passe dans son Doréen Coup de masse Nice. Ah, il a focus ton clone. Fait... Bah, J'ai un clone Bah oui, quand tu te TP, ça crée un clone derrière toi. Ah oui, c'est vrai. C'était prévu, en fait. <rire> L'opportunisme. Le Allez, les bêtes Allez, ouais, Malachai là, Malachai Merde. Allez, et le level de tous les à fois. Eh, c'est timé pour tu vois. Et il a look un beau. Ouais, voilà. ah, je suis content là. Franchement, euh... ouais, je, vais rester, je vais rester loin, on sait jamais. Ah, d'accord. On est dans le Pass of Exile quand même, donc on pourrait mourir. C'est tout, jamais. Quand tu vois la zone est stylée et tout, il y a plein de geysers de sang et tout. Ouais, c'est sympathique. Mmh. une espèce de... On dirait, de on dirait des, des pompes à sang, tu vois là sur le côté. Plutôt ah non, mais je sais pas, c'est un cœur au fait que tu regardes bah, bien, c'est bah, un cœur qui, qui pompe à mort quoi. Non, non, mais là je pense qu'on l'a explosé le cœur, non <coughs> Ouais, enfin il y en a trois quoi. Déjà, il ouais, y, y a une bestiole pas. qui a trois cœurs dans son anus, moi je dis ça, je rien. C'est un problème quelque part. C'est d'accord. Bon Et du coup on va prendre Black le TP Corp. Mais attends c'est quoi le, le truc qui permet de remonter Ah mais non c'est pas remonter dessus je Non non, prend le, le TP AID TP euh... qui est bien stylé d'ailleurs Petite boule de feu Ouais Très Toche. Très sympatoche. Ah bah écoute c'est fini Mais oui, maintenant tu peux rendre les quêtes Et puis il y a Diala qui va te dire Oh tu on es a tu a 4. Eh oui En espérant que ça vous a plu Chut. chers amis Parce qu'on l'a fait euh... pour vous Attends, je dois, je dois aller où faites fait là Au dessus là-bas Ouais oh, d'accord Viens coucou. Ouais, c'est ça. Oui, bien. Non, bien. non, elle bla, te crée un truc. Oui. Ah, pour passer à la. Écoute, que Exactement. Ben bah, moi, je te propose, on y va. On y va et puis on va. Le turet, le Parce le 4. que la vie n'est qu'un éternel recommencement. Je nous <rire> revoilà au tout début. <rire> pas sur ces skin. <rire> <rire> en train de combattre <rire> des zombies qui bougent pas. Après avoir combattu des, <rire> des, des mobs de merde Pourquoi partout dans l'acte 4. Pourquoi Franchement tu reviens sur l'acte 1, c'est une bouchée d'air frais et là en mode. Ah ouais, c'est ça quoi. Ah y a rien. Ça bouge pas. C'est tranquille. Les zombies sont là en mode. Ah des squelettes, j'ai rien dit, Je suis un zombie. Oh nice. Bah du coup les amis, on va vous quitter là-dessus sur ce recommençage de pass of Exile en mode cruel. recommençage Oui mais c'est pas grave. Le oui, mec qui disait, ouais, nous on habite à Bordeaux, nous on un à bouche et tout. Recommençage Exactement. Ailleurs, la rigueur recommençation, mais pas recommencer. <rire> à rigueur, exactement, à la rigueur recommençation, s'il vous plaît. Quand même, quoi. Les gars, va falloir une demi-heure pour que vous arriviez jusqu'à moi. En attendant, vous serez morts. Du coup, chers amis, en espérant que ça vous ait plu. après tout, ce temps sans vidéo, on a enfin fini l'acte 4 Mais oui, on il On a pas temps. fini l'acte 4, exactement. Et les bujts recommenceront sûrement à le partir bah, de décembre. Le décembre. Euh, une oui, fois bon que le patch sera sorti et que j'aurai la motivation de refaire plein de bujts, parce qu'il y a plein de nouveaux sorts. Ah La motivation a déjà revenu un petit peu. Une pluie de feu avec des flèches, c'est stylé, avec est un arc. Ça s'appelle une pluie de flèches. Non. Et une... En fait, en gros, tu tires une flèche. Et une pluie de feu, vraiment une, enfin, une pluie de feu de boules de flamme qui tombe après, donc c'est stylé. Ensuite on a Sharpnel Shot qui est un, un coup de dégâts, enfin euh, une flèche électrique qui va traverser tous les ennemis mais faire plus de dégâts aux ennemis proches. Donc en gros euh, un skill pour un arc qui te demande d'aller au corps à corps, j'aime beaucoup ça le principe. Là Tu vois que tu passes de Malakai à ça. Tu dis ouais. que et Deal Games ils ont bien progressé dans les niveaux des boss hein! Ouais, Surtout que vu que tu le slow à mort, regarde ses coups de poing et tout, il est en mode gay, qu'est-ce qui se passe? Il est en mode 2B. Hop, esquive! Ah! Puis esquive! Ouais, pas de problème! Bon. Allez! Et voilà, bah sur ce, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur. Bah sûrement sur un autre jeu pour moi et pour toi, ben bah on sera sûrement encore du POE. À partir yeah de bas de décembre. Et on s'était dit, chers amis, qu'on allait faire sûrement une spécialisation, chacun de son côté, entre guillemets, hein, oui. sur des vidéos. Donc Gecko sur les MMORPG et moi sur tous les action RPG aussi, qui pourraient sortir de la prochaine, <rire> menthe, etc. Voilà. Voilà. Bah, du coup, on verra ce que ça va donner. Et si ça vous plaira, ben ça fera ça nous fera extrêmement plaisir. Bah oui, n'oubliez pas, toujours des petits commentaires, des petits pouces bleus, l'amour, des, bleu, des pouces bleus, des pouces verts, des pouces oranges, des pouces gris. Des pouces... Non, non, non, pas des pouces oranges, ça se rapproche du rouge. Le rouge, ah, D'accord. Et pas bien, pas bien, le rouge. C'est pas vie. gentil. <rire> Pousse. Pousse pas. Allez chers amis, on vous fait des gros bisous. C'était bon Gecko et Zek en direct de PO. Ciao ciao <rire> Ciao ciao